Bah, Musicly, c'est une sorte de, de grande fête de la musique aussi dans un lieu que je trouve très symbolique et très beau. Cette année, c'est le quatrième festival qu'on fait ensemble. Un festival pour les jeunes, pour les étudiants, avec des étudiants, puisqu'il y a des scènes ouvertes, il y a, il y a des moments où ce sont des étudiants qui vont être sur la scène. Et puis aussi, il y a une transmission dans l'organisation. C'est-à-dire que c'est un festival qui est organisé par les étudiants sous notre direction artistique. Ce festival est exactement, je crois, ce qui. Euh dit ce que nous souhaitons être. C'est ambitieux, c'est exigeant, ça nous ouvre sur la ville. Nous accueillons l'art, nous faisons rentrer l'art, nous faisons rentrer la beauté dans nos, dans nos locaux. Je crois que c'est intéressant pour les Lyonnais notamment de découvrir la transformation de lieux comme ces anciennes prisons dans un lieu aussi ouvert et aussi beau que l'est aujourd'hui notre université. Ce festival se déroule dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et les Journées Européennes du Patrimoine sont, vous le savez, fondées sur le principe que des lieux s'ouvrent au public et que des visites de ces lieux sont organisées pour que le public découvre ces lieux. Donc effectivement, nous accueillons un nombre considérable de visites qui sont guidées par des bénévoles et par notre service de la communication. Euh, le Côteur de Bussy, il faut le savoir, est le directeur artistique de cette euh, manifestation depuis quatre ans aujourd'hui. Et pour nous, c'est une fierté de travailler avec, euh, avec eux. Nous, euh, nous venons d'entendre un, un concert que j'ai trouvé particulièrement touchant de Bruno Bissarro. Euh, je, en suis encore, enfin, je suis sous encore sous l'émotion encore de ce concert. Marine Bertet, qui est euh, la grande euh, organisatrice avec Dominique Vinet, euh, notre chargée de mission culture de ces journées, souhaite euh, accueillir toute forme d'art et euh, toute forme de public. Et c'est réussi, je pense.